Nous avons travaillé en groupe, des groupes d'opinion. On a pu argumenter nos choix, on a pu délibérer entre nous et puis être aidé par un professionnel de la santé qui est venu, qui nous a bien éclairé sur les soins palliatifs. Donc ça a pu étayer en fait notre argumentation déjà j'ai été beaucoup interrogé euh, pour discuter de la frontière entre la sédation et l'euthanasie, par exemple, euh, pour savoir si la sédation peut être prolongée longtemps. J'ai essayé de répondre à ces questions en disant d'ailleurs, malheureusement, que la sédation ne peut pas être prolongée longtemps sur un plan pharmacologique aussi bien que sur un plan éthique, et puis que c'est fondamentalement différent de la question de l'euthanasie. L'organisation importante en cœur de session, c'était de déjà se positionner si on était pour l'aide active à mourir ou si on ne l'était pas et si on l'était avec ou sans condition. Donc ça, c'était vraiment le premier exercice déjà de savoir à quel groupe d'appartenance on était, sans oublier les personnes qui ne sont pas encore positionnées, parce qu'il y en a et ils ont le droit, il n'y a pas de sujet. Et en deuxième partie, l'important c'était de savoir si on était toujours dans le refus de l'aide active à mourir, ou si on pouvait aussi évoluer essentiellement dans l'aide active à mourir mais au niveau du suicide assisté ou uniquement dans l'euthanasie, parce qu'effectivement il y, y a une nuance hein, entre les deux qui est très importante, ou alors plaider, si je peux m'exprimer ainsi, pour les deux, pour les deux cas. C'était très riche, et ça facilitait beaucoup l'échange et voilà, la construction d'une réflexion autour de ces sujets, d'être entouré uniquement de personnes qui a priori sont du même avis sur la généralité. Les arguments sont bien plus poussés, bien plus concrets. Pour les aider au mieux, ils avaient besoin de pouvoir mobiliser des experts en temps réel. Réanimateurs, anesthésistes, soins palliatifs, des experts internationaux, etc. Pouvoir les solliciter pour leur demander comment ça se passe ailleurs, est-ce que telle proposition est médicalement réaliste, etc. Ça a permis de fluidifier les débats j'ai expliqué que l'individu l'être humain est extrêmement complexe, il n'est pas fait que d'un corps avec une tête dessus, il agit avec la société, il agit avec sa famille, il agit avec sa profession, il a des questionnements spirituels et qu'en fait tous ces pans que ce soit le physique, le psychique, le social, le familial, le spirituel peuvent être source de souffrance, plus ou moins réversibles, plus ou moins importante, plus ou moins traitables. Dans le domaine de ce qui existe déjà, il y a une grosse marge de manœuvre sur les soins palliatifs, que ce soit sur les moyens alloués pour les moyens techniques, les moyens humains, les moyens financiers, mais également l'appropriation plus collective d'une démarche palliative anticipée, précoce, accompagnée par tous les corps de métier et dans, dans, dans tous les types de situations médicales. Après, même une fois qu'on aura répondu à ça, la question qui se pose, c'est est-ce suffisant pour prendre en charge la totalité des situations de fin de vie douloureuse et ça, c'est ce à quoi cette convention doit répondre. Ma position a évolué. Au départ, j'étais contre. Mais après avoir lu la loi Leonetti, j'ai vu qu'il y avait un manque, que cette loi ne donnait pas la permission aux personnes qui souffraient énormément, qui étaient âgées, de pouvoir partir dignement. Et ça, je trouve ça dommage. J'ai toujours été dans le groupe Oui Mais. Dans nos arguments, on a dit qu'on était pour les jeunes. Les jeunes de moins de 18 ans qui étaient malades en phase terminale, qui étaient en maladie incurable, qui n'avaient pas du tout de traitement qui allait venir, que oui, il fallait laisser partir si eux le demandaient. Malheureusement, des fois, il y a les parents aussi qui ne veulent pas, mais il y a des parents aussi qui le veulent parce qu'ils en ont marre de voir leur enfant souffrir. En tant que neurologue, il m'apparaît important de le préciser, c'est que le suicide assisté implique que vous soyez en capacité de le faire et qu'au nom de cette inaptitude physique, il y a déjà euh, ces personnes qui vont aller vers une euthanasie plutôt qu'un suicide assisté. Ça peut ne pas être la seule raison, on peut aussi, au-delà même de ne pas pouvoir, ne pas vouloir faire le geste lui-même, demander à ce que ce soit un, un professionnel de santé qui vous accompagne dans ce qu'on pourrait appeler l'ultime acte de soin. Même si on donne le choix d'une possibilité ou de l'autre possibilité de l'aide active à mourir, on a malgré tout le choix de, de revenir sur sa position et de dire bah « ben non, je ne veux pas d'aide active à mourir ». C'est ça qui est important en fait, c'est vraiment de laisser le choix pour rassurer la personne euh, qu'elle peut le faire comme elle veut, mais qu'elle peut faire aussi comme elle veut et revenir sur sa décision initiale. Dimanche, ils ont débattu euh, tous ensemble à 183 euh, en hémicycle. Et c'était incroyable de pouvoir voir ça. Moi, je, enfin, je le dis souvent, mais je trouve que cette convention, elle donne beaucoup, beaucoup d'espoir dans la démocratie parce qu'elle nous montre, mais de manière très euh, concrète, que quand on met des citoyens dans de bonnes conditions, quand on leur fait confiance, quand on leur donne des outils, on peut produire des choses vraiment remarquables en termes à la fois de qualité euh, d'arguments, de, de qualité des débats, mais surtout en termes de respect de, des uns et des autres. Le fait de pouvoir observer ça de si près, c'est une grande chance, je crois. Et le fait pour les citoyens de pouvoir le vivre,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 Il y a eu des échanges autour des positions, des arguments autour des positions des citoyens sur l'aide active à mourir notamment. Ça ne fiche pas les choses pour autant. Il reste encore quatre sessions. C'est tout à fait possible, c'est même probable que les citoyens changent d'avis, que des nuances soient posées et c'est bien tout l'enjeu de cet exercice délibératif qui est un cheminement possible qu'on puisse observer du début jusqu'à la fin.